Garçon venait de se pendre dans la forêt de Saint-Germain pour une fillette au cœur tendre dont on lui refusait la main. Un passant, le cœur plein d'alarme, en voyant qu'il soufflait encore, dit allons chercher les gendarmes, peut-être bien qu'il n'est pas mort. Dis, allons chercher les gendarmes. sans perdre haleine, enfourcha son grand cheval blanc. Arrivé chez le capitaine, il conta la chose en tremblant. Le jeune homme vient de se pendre, à son âge quel triste sort. Faut-il qu'on aille le défendre, peut-être bien qu'il n'est pas mort. Faut-il qu'on aille le défendre, peut-être bien qu'il n'est pas mort. L'officier, frisant sa moustache, se redresse et répond soudain Vraiment c'est une noble tâche que de soulager son prochain Cependant je n'y puis rien faire, ça n'est pas de notre ressort Pourrait donc chez le commissaire, le pendu dit peut-être encore Pourrait donc chez le commissaire, le pendu dit peut-être encore le commissaire sur la place, descendit, c'était son devoir. D'un coup d'œil, embrassant l'espace, il cria de tout son pouvoir. Un jeune homme vient de se pendre, il a joie, debout, courait fort. Emportons de quoi le dépendre, peut-être bien qu'il n'est pas mort. Emportons de quoi le dépendre, peut-être bien qu'il n'est pas mort. Vers le bois, on arrive en troupe, on s'arrête en soufflant un peu, on saisit la corde, on la coupe, le cadavre était déjà bleu. Sur l'herbe foulée, on le couche, un vieux s'approche et dit, d'abord, soufflez-lui de l'air dans la bouche, c'est pas possible qu'il soit mort. Soufflez-lui de l'air dans la bouche, c'est pas possible qu'il soit mort. Les amis pensaient, est-ce drôle de se faire périr ainsi La fillette comme une folle criait, je veux mourir aussi. Mais les parents, miséricorde, disaient en guise de raison, partageons-nous toujours la corde, c'est du bonheur pour la maison. Partageons-nous toujours la corde, c'est du bonheur pour la maison.